Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'adorons et nous te bénissons, Jésus, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Chemin de croix que Jésus fit avec Sœur Josépha Menendez le mercredi saint 28 mars 1923, au Feuillant à Poitiers et qu'il lui fit écrire, deux jours après, le vendredi saint, 30 mars. Viens me contempler sur le douloureux chemin du calvaire, où mon sang va se répandre. Adore-le et offre-le à mon Père céleste pour le salut des hommes. Première station, Jésus est condamné à mort. Écoute prononcer ma sentence de mort. Vois avec quel silence, quelle patience et quelle mensiétude mon cœur la reçoit. Vous qui voulez imiter ma conduite, apprenez à garder le silence et la sérénité devant ce qui vous mortifie et vous contrarie. A ter noster quies in cellis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, panem nostrum quotidianum nobis odie, et dimit nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos inducas, in tentationem, sed liberanos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, N'unc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria patri et filio et spiritui santo, secuterat in principio et n'unc et semper et in secula seculorum. Amen. Père éternel, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement celles de son épaule, pour guérir celles de nos âmes. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Regarde la croix chargée sur mes épaules. Son poids est grand, mais combien plus encore mon en amour pour les hommes. Vous qui m'aimez, comparez vos souffrances avec l'amour que vous avez pour moi. Et ne laissez pas l'abattement éteindre la flamme de cet amour. Pater ter nos ter, quies in cellis, sanctificetur nomen tuum, adveniat renum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, panem nostrum quotidianum, Danobis odie, et dimit enobis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos in ducas, in sed liberanos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nous, et Saint-Père, et in secula, seculorum. Amen. Père éternel, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement celles de ses genoux, pour guérir celles de nos âmes. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Le poids de la croix me fait tomber à terre, mais mon amour pour les hommes me relève et me rend un nouveau courage afin de poursuivre le chemin. Vous que j'appelle à partager ma croix, voyez si l'amour de vos frères vous donne une nouvelle vigueur pour avancer sur le chemin de l'abnégation ou si l'amour excessif de vous-même vous abat sur le poids de ma croix. A ter noster, qui in cellis, sanctificetur nomen tuum, adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, anem nostrum quotidianum, Danobis odie, et dimit enobis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos in ducas, intentationem, sed liberanos amalo, Amen. Ave Maria, gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Mulieribus, et Benedictus fructus Ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ora Pro Nobis Peccatoribus, Nunc et in Ora Mortis Nostre, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Sicuterat in Principio, et Nunc et semper, et in Secula, Seculorum, Amen. Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauvez-nous, sauvez-nous, Sacré-Cœur de Jésus et Marie, Protégez-nous, protégez-nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Ici, je rencontre ma mère, très sainte et très aimée. Contemple le martyre de ces deux cœurs, mais leur douleur s'unit. Elle les fortifie mutuellement, et bien que douloureux, l'amour triomphe. Vous qui cheminez par le même sentier et qui m'aimez, que la vue de vos mutuelles souffrances vous anime et vous fortifie, afin que l'amour triomphe. Que l'union dans la douleur vous soutienne et vous fasse embrasser généreusement les épines du chemin.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 Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, Et Benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa, Santa Maria Mater, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, de mortis de de nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, erat in Principio, et nunc, et sanper, et in secula seculorum. Amen. « Père éternel, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement celles de son épaule, pour guérir celles de nos âmes. » Cinquième station, Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Voyez comment cet homme accepte pour un faible gain cette charge pénible et cruelle. Contemplez aussi mon corps qui perd ses forces. Si le courage vous manque en face de l'effort, que vous devez soutenir contre votre nature, comprenez bien que ce n'est pas pour une jouissance terrestre que vous vous êtes engagé à porter ma croix, mais pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres. ter in sanctificetur nomen tuum. « Adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum, d'anobis odie, et dimit enobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos in ducas, intentationem, sed liberanos amalo. Amen. » Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Mulieribus, et Benedictus fructus Ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Mater Dei Ora, ora Pro Nobis Peccatoribus, Nunc et in Ora Mortis Nostre, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicuterat in Principio, et Nunc et Semper, et in Secula, Seculorum, Amen. Seigneur montre-nous ton visage et nous serons sauvés Seigneur montre-nous ton visage et nous serons sauvés Sixième station Véronique essuie la sainte face de Jésus Voyez avec quelle charité cette femme vient essuyer mon visage et comment son amour sait vaincre tout respect humain. Ne permettez pas que la crainte de perdre l'estime des hommes vous empêche aujourd'hui d'essuyer par des actes généreux les blessures de mon visage. Regardez le sang qui l'inonde. Aternoster qu in Santificetur nomen tuum, adveniat tum fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, anem nostrum quotidianum, danobis odie, et dimit nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos in ducas, in sed liberanos amalo, Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc et, et in ora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, Secu in Principio, et nunc, et semper et in secula seculorum. Amen. Sur ta croix, Seigneur, nous venons offrir, nous venons écrire Nos angoisses, nos dépressions, nos amertumes, nos maladies, nos blessures, nos solitudes, Nos incapacités, nos faiblesses, nos lâchetés, transporte-les, transforme-les dans ton Transporte-les, transforme-les sur ta croix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. La croix épuise mes forces, le chemin est long et pénible. Personne ne s'approche de moi pour me soutenir, et mon angoisse est telle que je tombe pour la seconde fois. Ne vous découragez pas, vous qui cheminez à ma suite, si votre vie est sans consolation, pleine de sécheresse et d'aridité, abandonnée de tout appui spirituel. Ranimez votre courage en contemplant votre modèle sur le chemin du Vert. C'est la seconde fois qu'il tombe, mais il se relève et poursuit sa route jusqu'à la fin. Si vous voulez reprendre un peu de force, venez et baiser ses pieds. A ter noster quies in celis, Santificetur nomen tuum, adveniat renum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, Anem nostrum quotidianum Danobis odie, et dimit en nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos inducas, in ducas, intentationem, sed liberanos amalo,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 Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de tes saintes plaies et les douleurs du cœur immaculé de Marie. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Les femmes de Jérusalem pleurent en me voyant dans un tel état d'ignominie. Le monde pleure devant la souffrance, mais moi je vous dis, vous qui me suivez sur la voie étroite, plus tard le monde vous verra cheminer à travers les célestes prairies en fleurs, tandis que lui et les siens marcheront sur le feu, que leur plaisir et leur jouissance leur auront préparé.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 Très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ Sauvez-nous, sauvez-nous Sacré-Cœur de Jésus et Marie Protégez-nous, protégez-nous Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois Contemplez-moi approchant du calvaire Et tombons pour la troisième fois Ici, je fortifierai ceux qui sont sous le point de tomber dans la mort éternelle. Le sang des blessures que me causa cette troisième chute les purifiera. Il leur obtiendra de se relever une dernière fois afin d'arriver à la vie éternelle. Vous qui désirez me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux. Dut-il vous faire une nouvelle blessure Qu'importe, ce sang donnera la vie à une âme. Imitez votre modèle qui avance vers le calvaire. A ter noster, quies in chelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra, anem nostrum quotidianum, danobi sodie, et dimit nobis debita nostra,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 Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicuterat in principio et nunc et saint père et in secula seculorum. Amen. Ô oh Dieu, mon Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. Mon Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi l'esprit ferme. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Voyez avec quelle cruauté on me dépouille de mes vêtements. Contemplez dans quel silence et dans quel total abandon je demeure. Laissez-vous dépouiller de vos biens, de votre propre volonté, de tout ce que vous possédez. En échange, je vous revêtirai de pureté et je vous couvrirai des trésors de mon cœur. Pater qui quies in cellis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum d'anobis odie, et dimit nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas, in sed liberanos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus. Nunc et inora mortis nostre. Amen. Gloria patri, et filio, et spiritui sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Mon Jésus, roi d'amour, pardon et miséricorde, par les mérites de tes saintes plaies, et les douleurs du cœur immaculé de Marie. Deuxième station, Jésus est cloué sur la croix. Me voici au sommet du calvaire, où je vais me livrer à la mort. En m'étant, on me cloue sur la croix. Je n'ai plus rien, pas même la liberté de m'ouvrir une main, un pied. Mais ce ne sont pas les clous qui m'assujettissent ainsi, c'est l'amour. Ainsi ne sort-il de mes lèvres ni une plainte, ni un soupir. Si vous êtes cloué sur la croix, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas quand ces clous bénis vous déchirent les mains et les pieds. Venez et baiser mes plaies, là vous trouverez la force. Adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra. panem nostrum quotidianum, danobis odie, et dimit enobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos inducas, in ducas, intentationem, sed liberanos amalo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, Dei. ora pro nobis peccatoribus, nunc et, et in ora mortis, mortis nostre. Amen. Amen. Gloria Patri, et filio et spiritui sancto, Secuterat in principio et nunc, et semper et in secula seculorum. Amen. Ô croix d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, embrassez-nous, sauvez-nous. Sacré-Cœur de Jésus et Marie, protégez-nous, embrassez nous Douzième station, Jésus meurt sur la croix. La croix est ma compagne sur le chemin du calvaire Et c'est sur la croix que je rends mon dernier soupir Vous qui avez eu la croix Comme compagne inséparable de votre vie Soyez sûr que dans ses bras Vous rendrez le dernier soupir Soyez sûr qu'elle sera la porte Par où vous entrerez dans la vie Embrassez-la avec amour et aimez-la comme le plus grand de vos trésors. A ter noster, quies in chelis sanctificetur nomen tuum, adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, anem nostrum quotidianum, Danobis sodie, et dimit nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris,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 Et nous, et Saint-Père, et, et in sécula, séculorum. Amen. Sèche tes larmes, Marie, Maman. Sèche tes larmes, nous t'aimons. Sèche tes larmes, Marie, Maman. Sèche tes larmes, nous t'aimons. Cinq ans de Jésus-Christ Dans les bras de Marie Recevez nos vies Recevez notre amour Pour l'Église, pour la France Pour les pauvres, pour le monde Ouvrez-nous à l'espérance Sèche tes larmes Marie, Maman Sèche tes larmes Nous t'aimons. Sèche tes larmes, Marie-Maman, Sèche tes larmes, nous t'aimons. Treizième station, Jésus, descendu de la croix, est remis à notre mère Marie. Considérez avec quelle charité cet homme juste descend mon corps de la croix. Il le remet entre les bras de ma mère. Elle l'embrasse, l'adore, laisse tomber ses larmes sur mon visage et sur tous mes membres. Puis elle le livre à ceux qui vont l'embaumer et le déposer dans le sépulcre. Venez, prenez mon corps et placez-moi dans le sépulcre de votre cœur. Dites une parole de consolation à ma mère qui est la vôtre.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 Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Ô oh Jésus, roi d'amour, je crois en toi, en ta vie et en ta résurrection. Ô oh Jésus, roi d'amour, je crois en toi, en ta vie et en ta résurrection. Quatorzième station. Jésus est déposé dans le Saint sépulcre de Saint Joseph d'Arimati, après avoir été embaumé par Saint Nicodème, Sainte Marie-Madeleine et les Saintes Femmes, dans l'espérance de la résurrection. Voyez avec quelle délicatesse on me dépose dans le sépulcre. Il est neuf et net de la plus légère souillure. Cherchez toutes les délicatesses que vous suggérera l'amour, afin que votre cœur soit pur et prêt à m'ensevelir dans l'amour tendre, l'amour fort, l'amour constant et généreux. Maintenant, adore mes plaies, embrasse-les et récite le miséréré. Somme 50, 50. A ternoster cuies in Celis, santificur nomen tum, ad veniatrenium tum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra anem nostrum quotidianum, danobis sodie, et dimit e nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nenos in ducas intentas sed liberanos amalo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus. Et Benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Santa Maria Mater, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis, mortis, mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Securat in Principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Après chaque station, Sœur Josépha faisait cette prière Père éternel, recevez le sang divin que Jésus-Christ, votre fils, a répandu dans sa passion Par ses plaies, par sa tête transpercée d'épines Par son cœur, par tous ses mérites divins Pardonnez aux hommes et sauvez-les Sang divin de mon Rédempteur, je vous adore avec un grand respect et un grand amour pour réparer les outrages que vous recevez des hommes. Ô oh Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ô oh Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ô oh Jésus, roi d'amour, je crois en toi, en ta vie et en ta résurrection. Oh Jésus, roi d'amour, je crois en toi, en ta vie et en ta résurrection.